Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Le second tour des élections de l'impérateur s'est terminé le 24 avril dernier et nous aurons bientôt les résultats. Malheureusement, le vote a été entaché par un témoignage de Soren Ashran, c'était par une qui, selon certains témoins, n'aurait jamais pris la peine de voter, affirme que des pressions sont faites de la part de la sécurité des bureaux de vote sur les électeurs Xeno pour les empêcher de voter. Il est bien sûr impossible de vérifier ces allégations, et les tavarines sont si peu nombreux que de toute façon leur vote n'a pas d'importance. Passons maintenant aux actualités de la semaine. Une de nos sources nous a indiqué que les résidents actuels de Grimex seraient en train de faire une réfection de la station, afin de remettre en service les hangars et d'augmenter ainsi la capacité d'accueil. Il semblerait que tous les syndicats profitent de la période des élections pour faire passer leurs demandes. Après les syndicats des transporteurs, c'est au tour du syndicat des mineurs de faire imposer la construction d'un module dans les stations du système. Les mineurs souhaitant faire des transactions pourront donc se rendre sur les stations et n'auront plus à aller se poser dans les grandes villes. Comme à chaque nouveau changement de dirigeant, les armures des soldats de Terra sont mises à jour pour appuyer le fait que nous entrons dans une nouvelle ère. Cinq propositions ont donc été faites et ce sera au nouvel impérateur de choisir. Vendredi, un zoologue est venu s'exprimer sur notre plateau pour nous parler des baleines de l'espace vivant sur la planète Crusader. Il se dit inquiet du possible retour de la chasse à la baleine avec le changement d'impérator et l'ouverture des frontières de Crusader au public en fin d'année. Il en a aussi profité pour nous parler des brouteurs quasi, aussi connus sous le nom de vaches de l'espace et qui peuplent en général les planètes terraformées sur lesquelles elles sont introduites pour recréer un écosystème après la terraformation. Maintenant un petit point sur la situation dans le système. Stanton. Une hausse sans précédent de la criminalité a eu lieu ces derniers jours, voyant le nombre de pensionnaires de la prison Clecher exploser. Dans le même temps, des sources internes nous parlent d'évasion massive et qualifient la prison de véritable passoire, ce qui jette le doute sur la capacité de gestion de l'entreprise clécher et qui n'est pas pour rassurer la population sur la qualité du système de réinsertion. Et comme on pouvait s'y attendre avec l'ouverture des frontières, le nombre de morts par hypothermie sur Microtech a grimpé en flèche. L'entreprise déplore que les consignes de base ne soient pas respectées. Pour finir cette édition, les reproductions d'armures allant avec les casques offerts par le programme RSI durant ce mois seront bientôt disponibles. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles